c'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes comme au président de la République c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères. Un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi De qui Qu'est-ce que la loi La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait les controverses On va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà des 160. On me donne le téléphone pour voir le groupe que nous avons créé Les députés des pères et mères. vous voulez Ayez vos apaisements. J'ai sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ce pays vous appartient. Ceux qui ne sont pas Congolais de pères et de mères, ce pays leur appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise, mais ne peut être que président de la République, qu'un Congolais de père et de mère, comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, d'ailleurs, qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés. Mais condition, être né aux États-Unis. Raison pour laquelle, choise ne pouvait pas être président de la République. L'ordre constitutionnel. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices, il y a ceux qui sont tombés. Donc c'est une distraction. Nous n'avons pas l'état de s'intéresser à notre chef. D'abord, il n'est pas député. S'il va s'arranger que sa loi passe par l'intermédiaire d'un député, ça je vous dis. Je mets ma main coupée. Ces députés-là connaîtra la mort le même jour. Et le même jour, l'Assemblée nationale cessera d'exister. Ça je vous dis. Je vous donne ma promesse. Quiconque viendra avec cette loi-là, dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. nous avons raté en 2018. Ce n'était pas une faiblesse. Mais on ne pouvons même moment. Ah, on a Mais confiance, qui Donc tous ne pouvons pas être au même moment. nous hommes on et Betaka. nous ne pas Mais Nous on a engagé. Bino. Drapeau et ambo engagé. bande Je crois que mature. la caprice Moïse Parce que pour défendre Moïse Katumbi, nous sait qu'il y a eu est pressing. Ma monsieur pour que bon monde ma il faut vraiment de Bon même dans le nettoyage, pour Donc qui même la nettoyage pour nettoyer Moïse, il faut famille, et gosengo ba et s'y bélé, Ezali salitue difficilement Nous n'avons pas assez oui, pour défendre Moïse. Je pense pas qu'il est un bon élément il, y Kristin, il y pour défendre pour la élection présidentielle il de la changement. Il n'a pas il a un problème de nationalité douteuse. Azali ils ont posé problème. Il a géré avec le pouvoir en place qui doit justifier bilan il y a beaucoup de choses qui en jeu pour Moïse donc je ne veux pas voir mes frères tomber trop bas autour de la personnalité de Moïse et Zali, piège Daniel Safou, réveille-toi Mike Moukébaï, réveille-toi Christelle, réveille-toi j'en appelle à Peter Chan également la conscience réveille je n'ai pas un problème personnel contre ces gens, ce sont mes frères nous avons le même combat, mais ils ont été séduits par le diable, ils ont été séduits par la majorité indirectement Ata ça aux à Moïse c'est la même chose. Au boy Mais au sein Vous êtes en train de coopérer toujours avec lui indirectement. C'est-à-dire nous donnons la possibilité à tout Congolais, des partout, les juifs de tous les droits des Congolais. Il est inacceptable. Par hospitalité, nous avons accepté les réfugiés au Congo, nous avons accepté d'autres personnes au Congo, qu'ils soient congolais, et ils accèdent aux fonctions. Ils prennent part dans les partages, dans les droits politiques humains. Ils sont ministres, députés, sénateurs, mandataires, généraux, ainsi de suite. Nous avons dit, ok, la République démocratique du Congo, c'est une nation vit. Je souligne bien. La République démocratique du Congo, c'est une nation tibie. Ce qui signifie quoi La loi est une expression générale d'un peuple. Nous avons vu la loi de 1964, la, mine la loi de 1968, nous avons vu la révision a porté les directeurs de cabinet du maréchal Mobutu en 1972. Nous avons vu la loi de 1977-78 et les Aïrois, à l'époque, ils avaient compris que l'hospitalité devenait un ami. Raison pour laquelle, en 1981, les Aïrois concluent en disant comme il y a des élections en 1984, ne peut être un candidat président de la République que celui qui est né des pères et des mères Zaïrois. Nous n'inventons rien face, face aux réalités vécues, vivantes actuellement. Nous vous disons que la République démocratique un pays ouvert à tout le monde, mais c'est loin. Pour être le président de la République, il faut être né des pères et des mères congolais. Qu'est-ce que le Congolais retient à travers oui. cette commission de loi les, les Congolais retiendront que nous, des hein, mêmes, comme vous le savez, Lumumba, kassabou Kimbang, Maloula, Kimotolo et Consort, ont milité pour nous léguer l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils ont dit que ce pays ne peut être géré que par vous-même originaire. De même, des mêmes. après après tourpillage des lois, nous avons résolu de revenir à la norme. Que tout Congolais ne perdra jamais sa nationalité et que les fonctions comme président de la République, ministre de la Défense, chef d'état-major général, directeur général de la NER, sont des fonctions, gouverneurs des provinces sont des fonctions réservées aux Congolais nés des pères et des maires en d'autres termes pour ceux qui chantent à la longueur de la journée on veut exclure les catégories des personnes vous allez les répondre qu'est-ce que l'indépendance Jésus-Christ répondait en posant des questions qu'est-ce que l'indépendance parce qu'à l'époque belge où nous étions gérés par des belges les pays étaient bien gérés, très bien gérés même. Avec une voiture Véway, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kisangani rivière. Vous quittez Kinshasa, vous arrivez au sud de Kivu jusqu'au centre des centres de recherche. Avec la voiture Véway, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kikuite, vous traversez euh, euh, euh, euh, Kasai, vous arrivez jusqu'à Lubumbashi, voire atteindre ça, avec une voiture. Aujourd'hui, même si on vous donnait l'autobrindé, vous n'arriverez pas. Les pays étaient bien gérés, mais l'indépendance n'est rien d'autre que la gestion de la République par des originaires. C'est-à-dire, c'est-à-dire, cette loi est une réponse. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes congolais, des pères et des mères. Parce que la présidence vous appartient. Sentez-vous à l'aise. Vous qui êtes congolais, des pères et des mères, parce que rien ne vous est opposé. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes instrumentalisé par Félix Sekedi pour exclure certains candidats à la présidence de 2023. Ce sont des personnes qui ne me connaissent pas. Avant que je sois député, j'avais un document qui m'a servi de battre Le campagne, L'énoncé, la constitution punitive, connue de tout journaliste sérieux. M'avez réussi. Mais parce que vous faites campagne des médias, c'est pourquoi vous ne pouvez pas connaître les valeurs. Les valeurs, je suis là. J'avais dit ceci. Ici, lorsqu'on élaborait les règlements intérieurs pour la poursuite du chef de l'État, j'avais dit ici, dans président du Congrès, lorsqu'il n'y aura pas élection dans les délais réglementaires, dans les délais constitutionnels, les présidents de la République, les premiers ministres comme chef de gouvernement doivent être. Arrêté. Poursuivi et arrêté. 10 ans d'emprisonnement ferme. Là, j'étais instrumentalisé par qui Quand j'avais ici inséré dans les règlements intérieurs que pour être nommé, il faut qu'on tienne compte du passé du Canada. J'étais instrumentalisé par qui Très cher compatriotes, je suis Tout le monde dit je suis. Rassurez-vous que ce pays vous appartient. Vous qui êtes venus sur si le sol congolais, nous vous avons accepté comme congolais, mais mais, nous ne sommes pas les seuls pays à créer des restrictions. Demandez-vous, posez-vous la question, pourquoi Arnold de Schwarzenegger ne pouvait pas être président aux États-Unis Ne pouvait même pas postuler. Demandez-vous, qui changeait pourquoi il n'a pas été candidat président aux élections aux États-Unis Les exemples sont les jours. Mais il, est, il est important... de vous, vous, vous êtes... Vous êtes, vous êtes vous plaît. Oui, une question, hein, je vous adresser. Euh, quelles sont les innovations dans cette proposition de loi Parce que... Je voudrais insister sur deux ou trois aspects que l'honorable signe a déjà mentionné. La proposition de loi que nous avons faite aujourd'hui consiste à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté nationale la présidence de la République, la présidence du Sénat, la, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commis, commissariat général de la police, les hauts magistrats, les euh, ministères régaliens, c'est-à-dire défense, sécurité, affaires étrangères, intérieur, finances, le premier ministre lui-même, le président de l'Assemblée nationale, euh, l'administrateur général de la nerf l'administrateur général de la DGM. Donc, toutes ces fonctions de souveraineté, nous estimons qu'il faut qu'elles soient réservées exclusivement aux Congolais, nés de père et de mère. C'est pour éviter l'infiltration au sommet de l'État et nous assurer que les destins en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ces destins se trouvent dans les mains des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Nous avons connu des cas de trahison dans notre pays, il faut qu'on se le dise clairement. Vous vous rappelez tous du cas de James Kabarebe, qui était venu a mis chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et le jour qu'il s'est brouillé avec le chef de l'État, il a pris de l'avion, il est parti chez lui, au Rwanda. Il connaissait toute l'organisation militaire du pays, il connaissait tous les secrets militaires. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris un avion rempli donc de militaires rwandais, ils sont allés tout droit, à une cible qu'ils connaissaient très bien, la base militaire de Kitone. En très peu de temps, sans résistance de la part de l'armée nationale congolaise, ils ont pu neutraliser notre pays. Nous voulons éviter cette infiltration au sommet de l'État. Imaginez par exemple si on a un chef d'État qui est 50% Congolais, 50%... Je donne l'exemple d'un autre pays. Ça peut être le Rwanda, ça peut être l'Ouganda, ça peut être la Chine, le Japon, n'importe quel pays étranger. Et si ce chef d'État est appelé à prendre des décisions graves impliquant la République démocratique du Congo, mais également touchant les intérêts de l'autre pays, il serait partagé s'il est 50% congolais, 50% cet autre pays étranger. Nous voulons éviter ce conflit d'intérêts en nous assurant que ceux qui vont diriger ce pays sont 100% et exclusivement loyaux à la République démocratique du Congo pour défendre les intérêts du pays, mais également les intérêts du peuple congolais. Ça, c'est le premier aspect du verrouillage des fonctions de souveraineté que nous avons proposé. Il y a aussi d'autres aspects qui entrent dans le cadre de d'Ombrescène. C'est la question de la nationalité congolaise. Jusqu'à présent, nous disons, notre constitution donc dit que la nationalité congolaise elle est une exclusive. Mais nous sommes en train de nous tromper. Pourquoi Parce qu'ici, à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, un peu partout, on trouve des Congolais qui ont la double nationalité, mais qui ne veulent pas l'admettre. Sortons de cette hypocrisie-là en reconnaissant que la nationalité congolaise elle est une et exclusive et que personne d'entre nous congolais ne peut la perdre. On est né congolais, on vit congolais, on va mourir congolais et on sera enterré congolais. Par conséquent, si un congolais part à l'étranger, obtient une nationalité quelconque, c'est son affaire, ce sont des papiers. Il a pris cette nationalité-là peut-être pour être en mesure de travailler dans ce pays, dans ce pays-là d'accueil de gagner de l'argent, de supporter sa famille, éventuellement de prendre un peu d'épargne à envoyer à la famille qui se trouve ici, en République démocratique du Congo. Donc, nous allons reconnaître que la nationalité congolaise reste entière, on ne peut pas la perdre. Et les gens qui peuvent prendre la double nationalité ou la triple nationalité ou une multitude de nationalités, ça les concerne, ça ne nous concerne pas. nous. Quand cette personne rentre en République démocratique du Congo, débarque à l'aéroport international d'Endili, il présente le passeport congolais, on reconnaît cette personne simplement ce comme étant congolaise. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la proposition de loi que nous avons faite ici. Merci beaucoup. salon de la le message à la le message de on a des a si vous yo, vous dit que vous avez Mboka dit que vous avez dit que vous avez des dit que vous avez dit que vous avez mais, nous, les journalistes, c'est à on a une Mais a dit, on a dit, a dit, moi, je, dis, de de et là, je suis un peu comme ça, la suis ça. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. un ça. un congolais congolais même il tu a congolais. On ne congolais. On ne peut pas que les congolais. Si gens sont congolais, ils ne peuvent que les ne peuvent pas dire que les gens sont congolais. Ils ne peuvent pas les gens sont congolais. Ils ne peuvent pas dire mais le Congo on des na comme ministre mais quand on président de la République on a la on Congolais. il on kitok réfugié le indépendance mais moi je a jouer nationalité à Kuna, à l'onglet congolais. Est-ce que Zamael, Moutou, on a réfugié. Il y a commandé mon compte, il y a comme un ministre, il y a comme un député, il y a comme un mandataire. Mais moi, non, il y a eu, il y a eu des gens qui ont apporté le col nationalité pour vivre. Ils ont adroité. Ils ont dit que c'est un peu de temps. Il y a eu des gens qui ont été en train de se faire. Il y a eu des gens qui il y a beaucoup gens qui a été congolais. Ils ont été congolais. Ils ont été congolais. Ils ont été congolais. Ils ont été congolais. Ils Ils congolais. Ils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 si bana êtes là, vous avez un problème. Si vous êtes là, vous avez un problème. Si vous êtes là, problème. de terre j'ai un peu de temps pour que les gens ne soient pas qui Bonnibono, on a besoin de président de la République. Yo, yo, au je chef souviens, au quoi je me souviens, au quoi je au comité je me souviens, au président de la république. de, je au <laughs> <laughs> Et bo. e le gabatuma da koma même dans wana te. unis ma te, ba a Me la ne Moi Exacte ndeko ndangai. Loko na biso to saliano. A exactement bala yep les bosoté na 1981 Mobutu. Ngobutu kuto andimakiango. Malgré yé andimaki. Na singa na bino boyamba ngo ko tok. Bolobela mutu nyos, boyebiké ntinge kulolé te gana boania par tous ali, kobamba la pour l'intérat pevel. Salamara pour l'intérat. Na listaka bala pour l'intérat Je voudrais ajouter quelque chose pour enlever oui. non, moi je parle pas très bien de lingala. Je voudrais ajouter quelque chose. On entend dehors là des gens qui veulent vous manipuler vous la presse et qui disent que ce que nous sommes en train de proposer comme loi, c'est pour la xénophobie. On déteste les étrangers. Ce n'est pas vrai. La loi que nous proposons veut protéger la souveraineté nationale, garder l'intégrité territoriale, nous assurer simplement que le pays sera bien géré par les Congolais, eux-mêmes les propriétaires de cette terre. Les étrangers sont les bienvenus dans notre pays. Nous sommes une terre d'Asie. Ils peuvent tout faire dans notre pays. Ils peuvent jouer au football, ils peuvent jouer à la boxe, ils peuvent être des commerçants, des professeurs, des médecins. Ils peuvent même devenir des ministres, à l'exception des ministères régaliens. Nous voulons qu'on ait donc la paix et la sécurité pour tous les Congolais pour que nous puissions nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Donc, oubliez la manipulation que je vois. Sur les réseaux sociaux, où on vous dit que cette loi elle est discriminatoire, il n'y a pas de discrimination. Pourquoi les chers Singipouloulou Pardon Pourquoi les chers Singipouloulou D'abord parce qu'il est très intelligent. Et ensuite, c'est un député national qui a une vision pour le pays et ses idées cadrent bien avec mes idées. Nous avons pensé que nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir défendre les intérêts du peuple congolais. Et si vous ne recevez pas la majorité je voudrais, je, vous voudrais allez vous chose, je voudrais vous dire une chose. Singipouloulou, il est, je ne sais même pas de quelle province il est. Vous êtes de quelle province Moi, je suis du Congo central. Il est du Congo central. Moi, je viens de la province de l'Omami. Vous voyez où se trouve l'Omami et le Congo central. Mais nous sommes unis par un seul destin, la République démocratique du Congo. Nous avons mis nos efforts ensemble et nous ne sommes pas que deux. Il y a au moins 215 députés nationaux qui ont exprimé le souci de pouvoir se joindre à nous pour défendre donc ce projet de loi. Cette loi, elle va passer à l'Assemblée nationale par plus de 80%. 260 déjà. Elle va passer par plus de 80%. Pourquoi Parce que tous les Congolais veulent regarder dans la même direction. Éviter les manipulations qui sont orchestrées par un camp politique bien déterminé pour des raisons qui leur sont propres. Merci beaucoup. Merci. Toi, ton père n'est pas Congolais. Ta mère n'est pas Congolaise. Ton frère n'est pas Congolais. Bon, attendez, pourquoi on va faire de toi un président Congolais pourquoi vous ne partez pas dans l'autre partie de votre famille? Nabino C'est aussi ça le problème. Ça peut vous faire mal, mais il y a un Pour la nous sommes aux alliés camerounais, aux alliés maliens, aux alliés français, aux alliés, je ne sais pas moi, indiens. D'un côté, papa n'a pas d'alié indien, maman n'a pas d'alié, par exemple, congolaise. Toi maman n'a pas d'alié indien, papa n'a pas congolais. Pour nuit nous sommes à la famille, maman a hôté, qui est postulée pour Attends la bourgeoisie. Parce que vous avez permis, mais pourquoi tu veux que tu ne vivions pas par le c'est Ce n'est notre problème la présidente de la obliged, mais par exemple commerçant, bien, comme Mais gérer C'est une question de sol. Des depuis partout à travers le monde Rome, Grèce et N'a Italie et Salema partout. On demandait toujours la, la question d'où vient-il? Qui est son père et qui est sa mère? Cette question a toujours été posée. Alors, comment tu veux qu que, que tu puisses nous gérer alors que tu n'es pas avec nous? Ou tu, tu ne partages pas le même degré. Il y a en Le mouton ne peut pas être géré par euh, un, cheval. cheval. C'est pas possible. Il faut donc la gérer dans le mouton dans le but. Et moi, je ne vois pas le mal là-bas. Mais non, commissaire bon, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme,